J'ai aussi entendu ce type demander au téléphone si ce qu'il avait était vraiment grave. J'ai aperçu le ciel et tutoyé le fond. Foudre, chancre, collant, cendre, sonde, électrochoc, bande son en cri, encreux, lobe et croûte, déroute, salon du youtre et du nazi. J'ai vu et entendu tout ça, puis je suis redescendu pour caresser mon chat. Voilà, Alors, 70 pages comme ça, peut -être. Tu vois, tu peux... Euh... Tu peux régler le niveau avec ça, ouais. tu vois, pour la mettre de niveau, avec des, des faux talons. Et là-dessus, tu as toutes les platines. Ah, je m'éclate. Tu vois, je suis revenu au délire euh, bâtard du vie. Euh, »« Ouais, ouais, ouais mais Non, mais c'est bien, c'est bien. Je suis bien fait, vraiment. En plus, le fa fa dièse, je crois que euh, tu l'avais déjà fait, celui-là, non Je crois que